Bonjour la communauté, aujourd'hui nous allons parler de formulaires de contact, les différents types de formulaires de contact chez Budroll. Ok, euh, donc ça, je suis, je suis un site. Supposons par exemple que vous importez un site, Un site déjà créé euh, sur la plateforme Budroll, quelqu'un vous a créé le site et vous l'importez sur, euh, sur votre compte ou plutôt vous avez prenez les, les sites que vous téléchargez un template que Budroll met à votre disposition. D'accord. ici on va le on va le prendre on va le faire avec une page au lieu d'importer carrément un site on va importer une page d'accord je vais là créer une nouvelle page on va appeler test ok test test on y va on descend et on va prendre une, un modèle existant d'accord comme ça vous comprendrez euh, vous comprendrez mieux euh, ce ce tuto alors on va sélectionner quelque chose qui existe déjà. Je vais mettre forme. Je vais mettre forme juste pour trouver ce que je cherche. Je fais ça. Là, il me demande de sélectionner la page que je veux utiliser. Je vais prendre cette page-là, celle qui m'intéresse et je fais enregistrer. Du coup, ma page que je viens de porter, elle est là. d'accord Si on va dessus, on va regarder. Alors, ça mouline, mouline. Donc là, vous remarquez que on a déjà un formulaire. C'est une page qui est déjà, créé, déjà créée, donc c'est normal. On a un formulaire dessus. Si vous cliquez sur ce formulaire, voilà, vous avez les fonctions là, d'accord. Au crayon, hein, pour, pour les paramètres centrés, euh, etc. Vous avez toutes ces fonctions, ok Maintenant, ce qu'il faut comprendre chez Bidroll, il y a deux types de formulaires chez Bidroll. Il y a, quand on va dans les éléments, regardez ici. Au niveau de formulaire, il y a formulaire de contact et formulaire de marketing par email. D'accord. Les deux se ressemblent quelque part. Si je prends ça là, euh, si je prends par exemple celui-ci, il va ramener, bon, ramener celui-là. Ok. Bon, on a pratiquement la même chose. Après, bon, ici il y a un peu plus de champs. Mais, on va dire, en termes de, de forme, c'est pratiquement la même forme. Mais les deux ne fonctionnent pas pareil. Par exemple, ce, quand je vais cliquer sur celui-ci, c'est marqué « Formulaire pardon, formulaire de contact ». D'accord. Bon, en français, hein, quand vous traduisez votre, euh, votre euh, espace de travail en français, ça va marquer « Formulaire de contact ». Quand vous cliquez sur celui-ci, c'est marqué « Formulaire mailing in ». Okay? Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Les deux ne sont pas la même. Les deux ne font pas, en fait, ce pas les mêmes choses. Ça peut… Vous pouvez utiliser les deux pour les mêmes fonctionnalités, mais c'est deux formes différentes quand même. Il faut, il faut remarquer ça. Le formulaire de contact, c'est celui-là. Okay. Celui-ci, c'est celui-là. Et le formulaire email marketing, celui-là, c'est celui-ci. Euh, on va aller dessus. Donc, on continue. En termes de similitude donc quand on clique dessus, vous avez vu les fonctions. On clique sur celui-là, vous voit aussi les fonctions. On dirait que c'est exactement les mêmes fonctions. Mais par exemple, si on va sur celui-ci, on clique sur la, la roue dentée. qu'on qu voit là ce qu'on voit ici au fait c'est des listes c'est des listes de euh, de l'autorépondeur d'accord l'autorépondeur de, de bidro qui s'appelle mailing boss donc formuler mailing boss euh, l'autorépondeur chez Budor je répète s'appelle mailing boss ok donc tout ce que vous voyez ici c'est des listes qu'on a créé dans l'autorépondeur de mailing boss ok donc quand on clique sur la roue dentée au fait on arrive sur cette page où euh, la plateforme nous demande de choisir le, le, la liste avec laquelle on veut utiliser notre formulaire, ok Et quand on va ici, quand on clique sur euh, le lien, au fait, ce qui va se passer, il nous demande euh, quand les gens vont s'inscrire sur notre liste. Euh, une fois que les gens sont inscrits sur notre liste, quelle est la première page sur laquelle on, le, on veut les rediriger Une fois qu'ils auront confirmé leur adresse email, quelle est la deuxième page sur laquelle on veut les rediriger Et euh, si jamais ils se désabonnent de notre liste, quelle est la page sur laquelle on veut les rediriger Donc ça permet de on va dire de, de travailler notre marque au en fait au lieu de les rédiger sur une page bizarre standard on les rédige sur une page avec nos nom de domaine etc c'est bon pour notre marque ok donc ça c'est ce que ça permet de faire alors que si on vient ici quand on va cliquer sur la roue dentée ce n'est pas du tout la même chose d'accord ici pour le formulaire de contact on n'a pas besoin de liste on n'a pas besoin d'utiliser un auto pour le formulaire email euh, de mailingboss pour le formulaire d'email marketing qui s'appelle formulaire mailingboss on a besoin d'avoir une liste, on a besoin de le connecter à un autorépondeur, ce qui, qui n'est pas le cas pour celui-ci. D'accord. Donc, si vous ne voulez pas utiliser d'autorépondeur, c'est le formulaire de contact qu'il faut choisir. Donc, celui-ci. D'accord. Je, je, je répète, c'est celui-ci qu'il faut choisir. Je descends, on est dans les éléments. C'est le formulaire de contact qu'il faut utiliser si vous ne voulez pas utiliser d'autorépondeur. De, euh, de, okay? Donc, du coup, quand on va cliquer sur la roue dentée, vous avez des champs ici. Donc, ici, hein, on, avait, on a déjà fait un... un on a déjà fait un tuto là-dessus, euh, je vous invite à aller le regarder. Euh, donc, pour voir comment est-ce qu'on paramètre tout ça. Et c'est là où vous allez trouver les champs les champs que vous voulez supprimer, remplacer, etc. Donc, si on veut supprimer par exemple là, le, le champ, là, on peut le supprimer. Là, c'est en anglais. Si on veut le transformer, euh, euh, pardon, je l'ai supprimé. Si on veut le transformer par exemple en. en... Je vais fermer ça, annuler, en... je reviens là-dessus. D'accord est enregistré, d'accord, ok, parce que je veux pas le recréer au en fait, c'est juste pour, oh, bon. il veut, il veut rien savoir celui-là, il veut vraiment rien savoir. Bon, du coup, on va le recréer quand même. Bon, on va le recréer. Euh, si par exemple là on, on veut, modifier, on veut modifier des choses. Donc, on va mettre par exemple test, hein, celui-là, on veut mettre une étiquette, on va mettre, euh, ça c'est le, ça c'est le tag, name. Je pense qu'ils l'ont mis en plus s'ils l'ont mis en minuscule ou en ils l'ont mis en minuscule donc on va faire pareil étiquette texte on va mettre par exemple name ok on va mettre fname peut-être et on va mettre ici name ou votre nom hein. et on dit que c'est visible oui c'est visible enregistré d'accord donc là, il est en dessous. Si on veut le remonter, on peut le remonter, le mettre pour que ça vienne en premier. Donc, si vous voulez le mettre en français, etc., tout ça, vous pouvez le modifier. Donc, euh, action. Bon, on a déjà expliqué ça. Je vous invite à aller, à, à aller, regarder, à, euh, le, à aller regarder le, le, le tuto qu'on a déjà fait sur le sujet. Donc, au fait, ce tuto-là, c'est juste pour vous montrer réellement la différence entre… Euh, entre les deux hein, entre les euh, entre les deux types de formulaires donc ne ne vous trompez pas entre les deux types de formulaires donc si vous prenez celui-ci euh, vous n'aurez jamais ce qu'on a tous les champs qu'on a là et si euh, et, et, et voilà donc si jamais vous cliquez sur la euh, sur la roue dentée et que vous n'avez pas les champs ok tels qu'on les a définis là euh, c'est que euh, vous êtes peut-être sur celui-ci donc maintenant avec ce tuto normalement vous voyez la différence entre les deux autre chose que je veux dire par exemple si je supprime hein, je vais supprimer euh je vais regarder juste euh, sur quelle liste euh, ils sont ici. Est Ce qu'ils nous ont dit sur quelle liste ils sont. Bon, ils nous ont pas dit la liste sur laquelle ils sont. Euh, je supposons par exemple que, bon, je vais je vais cacher celui-ci là. Je vais le cacher. S'il veut bien être caché, ok. Supposons que je crée moi-même mon site. Je ne l'ai pas importé celui-là. Hein. Je crée moi-même mon site et à un moment donné, je vais utiliser euh, le formulaire euh, d'email marketing. Ça ressemble à ça quand je vais l'importer. D'accord. Et quand je l'importe, en fait, il va me demander automatiquement de choisir ma liste. D'accord Si je ne choisis pas de liste, je n'aurai pas, euh, pas tous les champs. Les champs là que j'ai ici, les champs là que j'ai ici, c'est au niveau de, de mon auto-répondeur que j'ai défini ça. Qui si utilise ce formulaire et que je veux corriger les champs. D'accord Si j'utilise le, le formulaire de mailing boss, ok, et que je veux corriger les champs, c'est au niveau, je veux créer les champs là, c'est au niveau de mon autorépondeur, c'est au niveau de la liste qui est sur mon autorépondeur que je fais ça. Et on a également déjà, on a, on a, on a fait des, des cours là-dessus, et je vous invite à aller les regarder. Bon, je pense que ce tuto, j'espère hein, que ce tuto vous a un peu plus éclairé sur les formulaires qui sont chez euh, Bidroll et on se retrouve dans un, dans un, prochain, dans un prochain tuto, dans le prochain cours, pour parler d'autres sujets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore inscrit euh, à, la, à notre plateforme de formation gratuite, n'hésitez pas, faites-le. Bye bye.